On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la de académique. On veut gagner. On va tous te montrer qui on est. Ensemble, on est yu nouvelle génération. Et salut à tous les Australiens qui est Gabriel. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. C'est la fin de mes vacances. Donc euh, je voulais vous faire un, une petite vidéo explicative des prix que, euh, des prix annoncés sur, euh, que vous n'avez pas vu. Donc voilà. Donc j'ai euh, comparé les prix sur euh, TCG Market. Donc si ça faisait par exemple 23 centimes, j'ai rendu à 20 centimes. Et si ça faisait euh, 27 centimes, j'ai rendu arrondi à 30 centimes. Donc pour l'instant le dragon électromagnétique brave à 20 centimes le diamant rose cheval des gemmes à 20 centimes, compteur des créateurs de l'Empereur Tanuki à 20 centimes, Terrion impératrice Alésia à 20 centimes, Haussat la canalisatrice de la terre à 70 centimes, Albaz de cendreux à 30 centimes, Irrégulier Terion à 90 centimes, Loris d'homme de lamentation 20 centimes, Chiffre fait du Gouty 20 centimes, Vénus ilfe de la forêt d'éveil 20 centimes, Vénus fait des collines florissantes à 1€ euro. Esprit de ne Néos Héros élémentaire à 40 centimes Dragon aux grandes défense à 20 centimes Le Sprite jet alors à 1€ euro. Cocon Rica à 20 centimes Concours de regard à 20 centimes Engagement de néos sacré de N Eng Eng Engagement de néos space 20 centimes Chevauseur Gryfford 20 centimes. Pug de Session extrême 30 centimes. Planète Originelle Peler Reno, donc 90 euros. Je vous explique, sur TCG Market, je peux le vendre 80 euros. Mais sachez que dans les 90 euros, il y a donc, les doubles sleeves et le suivi. Donc euh, sachez quand même que je vous en pas. Et ça sera envoyé, donc... Euh, ça sera envoyé mardi, parce que j'ai euh, gardé un peu d'argent pour ça. Ça sera envoyé en suivi, donc mardi. Ça sera par Paypal. Et voilà. Vague, Ang. Hang, hang c'est 20 centimes. Et contact instantané, c'est 7 euros. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ça a vidéo. Et ciao tout le monde. Puis, qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier Allez. Tu veux t'en ta chance, mais bien vous l'aider. Okay. Regarde.